Je pourrais vous faire un storytelling incroyable, mais en fait, j'ai juste grossi. Voilà. Bonjour, enchantée. C'est Léa. J'ai pris des poids, quoi. Mais je m'en fous. Bien comme intro, non Non, il faut que je dise. Oui, alors sur Instagram, je vous ai dit que j'étais passée d'un taille S à un taille XL et que je le vivais super bien. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. Non, en plus, c'est vrai. Vas-y, abonnez-vous, là. Oh, oh. Je ne vais pas recommencer euh, tout le début de ma prise de poids, de mes Tessias, etc. J'ai fait mille et une vidéos sur le sujet en barre d'infos. Je vais vous parler donc de la dernière année, du coup ma sortie des Tessias, le 1 an après, comment je le vis. Aujourd'hui, j'ai totalement déconstruit et accepté le fait qu'avoir 15 kg en plus ou 15 kg en moins, c'est pas très grave, mais ça prend du temps je sais qu'on est dans une société où on veut toujours tout rapidement etc etc mais la guérison des TCA, des troubles alimentaires etc ça prend du temps et encore une fois je tiens à mettre un euh, warning, alerte etc. Arrêtez de parler des TCA quand vous êtes en plein dedans, je vois pas mal de gens parler de leur TCA alors qu'à côté de ça ils font des vannes sur le régime, à côté de ça ils font des diètes, à côté de ça ils font des jeunes intermittents à ce qui paraît pour pas maigrir mais parce qu'ils rentrent pas dans leur jean. stop, même si vous avez pas de TCA, arrêtez de promouvoir ce genre de choses, je sais que c'est super dur à entendre mais vous faites partie du problème en fait enfin si vous êtes sorti des TCA, je comprends pas pourquoi. Pourquoi vous faites des vannes sur le régime en fait ça n'a pas de sens peut-être que vous ne saisissez pas globalement ce que c'est les TCA et la maladie mentale si jamais vous regardez cette vidéo et que vous faites partie de ces gens posez vous ces questions parce que il y a un problème vous vous rendez compte je vais encore avoir des coachs sportifs qui vont m'attraper par la gorge je ne suis pas d'accord avec vous nous ne sommes pas d'accord nous sommes sur des lignes différentes vous pouvez m'exposer vos points de vue je vous enverrai des vidéos et des articles qui vous diront que vous avez tort il euh, y a les liens là faites votre avis et puis vous m'en parlez pas voilà c'est ce que je demande juste aux gens qui sont pro régime pro coaching diète etc etc j'ai pas envie de débattre avec vous par la suite sur instagram là on va plus parler d'acceptation et de confiance etc etc donc je suis sortie des cca et euh, j'ai commencé à mettre en place ce qu'on appelle l'alimentation intuitive en gros vous pouvez appliquer l'intuitif à plein de choses le sport la décoration de sa maison son style vestimentaire etc depuis petit on nous dit qu'il y a des règles de choses à faire des modes de choses à pas faire des choses à faire, choses à faire comme ci comme ça etc et en fait le fait de le faire intuitivement c'est s'en battre les couilles de tout ça et de faire ce qu'on aime nous vous avez envie de porter un sarouel avec un crop top ou portez un sarouel avec un crop top et au pire si les gens ils sont pas contents ils vous, vous en fouté mais l'alimentation intuitive pas du tout la même chose mais un petit peu, même si c'est encore différent parce que s'habiller c'est pas forcément un besoin primaire alors que la nourriture oui, c'est en gros faire confiance à votre cerveau, c'est à dire ok il y a des règles sociales, on s'en fout, le social c'est pas mon cerveau, mon ventre et ma faim, moi biologie je lui dis tu veux maigrir, il me dit non et je le force à maigrir depuis des années lui il me dit frérot moi j'ai la dalle donc à chaque fois que je, je me restreins, que je fais des régimes etc je me retrouve après avec des phases où je fais de la boulimie et des compulsions etc et si je mangeais de façon intuitive, c'est ce que j'ai fait donc je suis sortie du confinement je rentre plus dans aucun de mes jeans genre plus du tout et euh, j'avais pris énormément de poids sans réellement m'en apercevoir c'est à dire que moi quand je me vois dans le miroir pendant très longtemps je me suis vue très grosse et ensuite je me suis vue normale, voire plutôt bien foutue, tu vois et pourtant j'avais pris du poids mais faut savoir que ça fait des années et des années des années que je n'ai plus de balance parce que pour moi ça ne rime à rien donc j'avais fait ma vie j'avais mangé etc j'avais mangé surtout par compulsion donc j'ai pris beaucoup de poids et ensuite euh, j'ai vu que j'avais grossi et au lieu de paniquer de d'être en pression de me dire oh mais meuf t'as les vacances et tout Là, dans pas longtemps, il faut que tu fasses un régime, etc. Je me suis dit, bon, si tu arrêtais de répéter la recette que tu fais depuis tant d'années et qui fonctionne pas et que tu tentais de prendre un autre chemin, tu vois. Genre, tu, vu que tu fais que des échecs, au lieu de me dire que j'étais une merde, c'est la vidéo sur la méritocratie. Euh, bah, je me suis dit c'est peut-être un signe que je suis pas sur le bon chemin. Donc j'ai pris un autre chemin. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire confiance à mon corps. Je mange ce dont j'ai envie de manger. Et quand j'ai plus faim je m'arrête. Et quand j'ai faim je mange. Quand j'ai pas faim je mange pas. si la moitié de mon assiette j'en veux plus. Je m'arrête. Si j'ai envie d'une gaufre au chocolat, je la mange. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode oh ah là là ça veut dire que tu prends le fait de manger tout et n'importe quoi. alors non. Votre corps et votre cerveau il est pas là pour, euh, pour vous saboter. Enfin, c'est lui votre meilleur allié. Genre c'est pas la société, les règles sociales, le truc et tout. Non c'est c'est lui, écoutez-vous vous-même un petit peu, hein, tantinez, faites-vous confiance. J'ai pas de problème d'obésité, j'ai pas de problème de poids, etc. J'ai mes hormones qui fonctionnent entièrement et tout ça, donc j'ai ma leptine qui me dit quand j'ai plus faim, etc. Je me fais confiance et à partir de là, j'ai commencé à écouter mon corps. Donc c'est des phases, hein. donc au début, évidemment, vu que j'ai passé toute ma vie à me restreindre, mon cerveau il a fait la chose qui faisait le plus, c'est-à-dire grailler à mort, genre maintenant que je peux manger tout ce que je veux, je vais manger ce que je veux. Mais croyez-moi que quand tu as passé une semaine, voire trois jours, même deux jours à manger ce que tu voulais, c'est-à-dire tout et N'importe quoi, c'est dégoûté. <rire> genre, j'étais en mode meuf, mais non, t'en veux pas, donc euh, n'en mange pas. Le, le cerveau se souvient, hein, c'est-à-dire qu'il sait que euh, vous avez des phases où vous mangez pas et des phases où vous mangez beaucoup. Donc ce qu'il va faire c'est que il va vivre les phases de restriction comme une torture, et quand vous allez manger beaucoup, il va stocker deux fois plus de graisse parce qu'il va se dire tiens, si nous refait une phase de, de famine, là va falloir qu'on stocke. Donc vous grossissez beaucoup plus en faisant des régimes sur le long terme. Bon bref, j'avais dit qu'on ne rentrait pas dans le débat du régime. Donc euh, j'ai commencé à manger comme j'avais envie, mon cerveau était en mode mais qu'est-ce qu'elle fait mais attends, euh, Genre elle m'écoute enfin et tout. Donc au début c'était un peu une phase un peu bordélique et au fur et à mesure ben, je mangeais des choses de plus en plus sain, ce mot les mots healthy, sain, etc. en mode ça c'est des méchants aliments, ça c'est des anciens aliments, ça il faut ça il faut pas tout ça je j'en je ne veux plus en entendre parler c'est encore une fois évidemment maintenant on a accès à des choses de moins en moins bonnes etc. mais c'est galère de se nourrir on va pas commencer à culpabiliser les gens de se nourrir enfin, le problème il est bien plus intense qu'un problème de volonté en mode c'est parce que tu manges mal ou c'est parce que tu fais pas assez de sport enfin je veux dire c'est bien plus que ça et c'est bien plus complexe que ça et si vous pensez que c'est toujours ça bah désolé de vous dire ça mais vous êtes dans le faux si vous pensez que c'est juste un facteur seul d'une personne qui a zéro volonté c'est pour ça qu'elle est grosse. Vous êtes dans le faux. Vos seuls arguments ne pourront jamais être validés. Enfin, je veux dire une personne qui est grosse. Peut-être parce qu'elle a une maladie. C'est peut-être parce que toute sa vie elle a eu la pression de maigrir et qu'elle a fait des régimes et qu'aujourd'hui elle a pris le trip. Enfin, il y a mille et une raisons de grossir dans la vie qui est bien plus que parce que t'as zéro volonté ou parce que tu fais pas de sport. Bref, donc avant de partir en vacances, vu que euh, ben, moi je consomme très très très très, très peu de vêtements, il bien que je prenne des t-shirts et des shorts. Et donc je suis allée faire une activité qui me passionne à 0%, c'est-à-dire faire du shopping. J'avais envie me dire ah tu veux pas aller faire du shopping Non. T'es là, t'es avec tes habits, à chaud. Ensuite pas. Ensuite tu vois dans ton miroir qui te déforme, que tu ressembles à tout sauf que tu pensais. Toi, En arrivant là, ta confiance elle descend, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait 3-4 magasins, je suis sortie de là, j'étais en, en larmes, en mode il y a 3 ans donc je faisais du 36, du S. Et il y a encore euh, quelques années en arrière, je, je m'habillais en taille enfant et j'étais super contente en mode hey, « hé moi je m'habille en taille enfant et tout » et pourtant je me trouvais si grosse et je complexais deux fois plus que ce que je complexe aujourd'hui grossir ça a toujours été évidemment vu que j'étais euh, élevée comme ça et totalement grossophobe j'en avais pas conscience la, la grossophobie on va pas se dire ah oui je suis grossophobe haha c'est cool non évidemment c'est quelque chose qui est ancré. genre c'est comme le racisme genre il y a plein de gens qui sont racistes mais ils s'en rendent même pas compte qu'ils le sont c'est genre le déni tant je l'étais totalement c'est à dire que pour moi j'avais juste peur de devenir grosse comme si grosse était euh, synonyme d'être moche d'être une mauvaise personne etc surtout que bah, j'ai voilà j'ai ma maman comme je vous ai dit elle a aussi des TCA qui m'a m'attrissaient là-dedans et qui ne m'a jamais fait réellement de réflexion à moi et qui elle se trouvait grosse et moi bah du coup j'ai intériorisé ça et pour moi être grosse c'était être malheureux vu que si ma mère était malheureuse parce qu'elle était grosse. Alors qu'en vrai c'est si simple, j'ai si raccourci alors que c'est plus compliqué évidemment, mais moi je suis une enfant, je suis éduquée comme ça, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire des enfants à tort et à travers. C'est pas le débat, mais euh, vous filez à vos enfants vos propres failles, vos propres vides, vos propres complexes, vos propres troubles psychologiques. Plus de ça, euh, la télé, les médias, etc. Ils te répètent sans arrêt. Il faut maigrir, il faut être main, ah là là, la mauvaise santé, etc. etc. Bref, bah, quand je suis allée faire les magasins, euh, je rentrais plus du tout euh, dans du S ni dans du M. Alors, du coup, bah, je me suis dit, bah, ils sont chelous, euh, c'est leur magasin, tu vois. <rire> non, mais en vrai, j'avais vu j'avais grossi, je rentrais plus dans rien. Mais non, mais j'étais dans le déni, en mode c'est pas possible. Alors, du coup, je me suis dit que c'était le truc qui taillait mal, ou moi, mon corps qui était trop moche, et du coup, j'ai acheté des grands t-shirts qui m'arrivent jusqu'au mollet, comme ça, pas de problème. Si j'ignore mon corps, si mon corps n'existe pas, y a pas de problème. J'ai décidé de me cacher enfin le corps que j'avais était pour moi un échec et psychologiquement j'étais pas prête à encaisser ça et donc euh, on est parti et euh, pendant les vacances je me suis retrouvée bah du coup à, à crapahuter dans les rochers à marcher à faire des activités physiques sportives à faire de l'escalade enfin bref on s'est dépensé à mort et euh, tous les jours on faisait des activités où bah, on mettait de l'énergie en place et quand je suis rentrée de mes deux semaines de vacances euh, au bout de deux jours trois jours à redevenir sédentaire j'ai dit à mon copain je, je peux pas je peux pas je déborde d'énergie en plus j'ai arrêté de fumer c'est une vidéo sur euh, mon arrêt euh des drogues et euh, je lui dis je vais péter un câble je, je peux pas j'ai trop d'énergie en moi euh, mon cœur me dit mais il faut que tu t'actives et du coup je me suis inscrite à la salle de sport pas pour euh, ce besoin de paraître mais ce besoin d'être je l'ai pas fait comme je le fais depuis des années par but de maigrir j'avais complètement arrêté de vouloir perdre du poids et puis finalement on tape un deuxième confinement les salles de sport rfr et là ça a été douloureux pour moi parce que pour moi le sport ça a été un moyen d'aller mieux psychologiquement et euh, j'étais en mode et euh, du coup je suis repartie dans une phase où bah, je faisais plus trop d'activités physique. et euh, au, au bout de quelques semaines je suis en mode non c'est plus possible, ton corps en a besoin, l'endorphine dans l'activité physique c'est un besoin vital, j'ai déjà fait une IGTV dessus que je vous mettrai ici euh, sur euh, comment le sport est devenu aussi anxiogène pour beaucoup de gens et du coup là ça va faire un an, je fais plusieurs activités, dès qu'il s'agit de pouvoir aller se balader, aller se promener etc etc je le fais en marchant, j'essaie d'aller faire toujours mes pour en marchant, Activité physique, ça veut pas dire du sport c'est juste marcher, sortir, s'aérer, après c'est pas tous les les jours possibles, mais globalement dans ma semaine, c'est quasiment euh, 5 jours sur 7 où je fais une activité qui me laisse pas sédentaire. En un an, j'ai ni grossi ni maigri, mais je me suis tonifiée. Alors je vais vous mettre une photo d'un avant après. Je supporte pas faire ça parce que le but c'est pas de montrer que j'ai maigri ou que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça parce qu'on s'en fout. J'aimerais bien vous faire une vidéo une semaine dans mon assiette, mais je sais que c'est quand même assez culpabilisant de se comparer à l'autre, etc. Mais à la fois, j'aimerais bien vous le montrer dans le sens où j'ai envie de vous dire que quand on mange intuitivement ça veut pas dire qu'on mange tout et n'importe quoi des fois j'ai envie de des trucs frais, des fois j'ai pas faim des fois j'ai envie d'une soupe, des fois j'ai envie de manger euh, des gâteaux, je me mets zéro règle je mange ce que j'ai envie de manger, du coup depuis que je fais ça bah, déjà je mange beaucoup moins qu'avant parce qu'avant je mangeais plus par, par compulsion que par envie et surtout bah, je complexe pas j'ai plus tout ça en fait, juste je mange quand j'ai pas faim je mange pas, Je culpabilise jamais j'apprécie chaque instant, je mange avec plaisir, je, je, je croque avec amour, je prends mon temps, je mastique je redécouvre la nourriture, je redécouvre tout ça et ma vision de la bouffe elle a totalement changé, mes goûts ont changé. Quand tu te bats sur la balance et que tu vois tu grossis, vu qu'on t'a toujours dit que, que c'était quelque chose de mauvais, bah tu, tu pleures. Il est arrivé le temps où il faut que je m'habille parce que je rentre plus dans mes sapes, que j'arrête d'être dans le déni, je rentre plus dans du S dans du M. Au bout d'un moment je vais pas rester en grand t-shirt tout le temps alors que bon quand les gens ils disent ouais euh, j'ai un, euh, oui, un beau corps, on leur dit oui tu te la pètes et quand ils disent j'ai un beau corps on leur dit tu dis ça parce que tu veux qu'on te rassure. Moi je trouve que j'ai un beau corps. Les gens qui sont, qui sont... Soit d'accord ou pas, je m'en branle. Comme je vous dis tout à l'heure, je vais à la salle et donc je soulève des poissons mère. Ça veut dire que j'ai pris du cul. J'avais pas de cul avant, j'ai un cul maintenant. J'ai pris 15 cm de tour de hanche. Et quand je prends mes mesures, là en un an, avec le sport et l'alimentation intuitive, j'ai pris euh, des pecs, des fesses, mais pas de la taille et pas des cuisses non plus, mais un petit peu des bras. Alors que d'habitude, je fais des régimes, je me prive, je me fais du mal tout le temps et je grossis quand même. Là au final, je me suis pas privée, j'ai fait du sport pour mon être et j'ai pas bougé, je suis restée stable. Ça faisait un milliard d'années que j'étais pas restée stable sur mon poids. Là, j'échoue pas en fait. J'échoue en rien. Moi, je veux juste être bien dans ma tête. J'ai pris mes mensurations pour regarder ce qu'il fallait comme taille, puisque je ne connais plus ma taille. Et aujourd'hui, je fais du L. Et sur les sites de fast fashion, je ne vous conseille pas évidemment, même si je sais que pour certains c'est compliqué. C'est pas le débat de ce qu'il faut consommer, etc. Mais il faut que je trouve une alternative parce qu'il faut bien que je me sape au bout d'un moment. Genre sur les sites de fast fashion, je vais quand même aller voir si je pouvais pas me prendre une ou deux pièces parce que je rentre vraiment plus dans aucun de mes pantalons. Socialement cool de prendre des fesses pourtant, bah du coup je fais du XL maintenant. Alors que les XL socialement c'est pas cool. T'arrives pas en disant hey, ⁇ Hé salut moi je fais du XL !⁇ Pourquoi en fait j'ai jamais été en aussi bonne santé physique, mentale que depuis que j'ai pris ces 15 kilos. jamais été aussi heureuse, épanouie et bien dans mon corps que depuis que j'ai grossi, que depuis que je fais du XL. J'ai complètement déconstruit le fait que le poids définissait mon bonheur. Et évidemment, c'est pas simple, c'est pas en claquant des doigts, en mode ouais, salut, je suis body positive, je fais des hashtags et c'est bon. Non, c'est une déconstruction tellement intense et profonde et ça se fait pas du jour au lendemain. D'abord, je suis sortie des CCA, ça m'a pris 10 ans. Ensuite, euh, j'ai reappris à manger petit à petit, à redécouvrir l'alimentation. Ça fait un an alors évidemment, je suis aujourd'hui, je peux pas dire toujours à 100% sûr, mais je suis quasi sûr que je retomberai pas dedans. Néanmoins, euh, c'est encore un, un combat que je vis au quotidien, pas pour ne pas y retomber, mais pour accepter. Des fois, je me vois, je me dis, ah ta vie t'es grosse, t'es un brûlé Mais on s'en fout, on s'en fout. Arrête de te focaliser là-dessus, on s'en fout. Euh, le XL psychologiquement. C'est dur. C'est pas en mode Ah super, etc. Parce qu'on m'a tellement bassiné toute ma vie en disant que c'était un poids de gros et que le gros c'était horrible. Alors que non, je sais pas, je suis bien dans mon corps. En fait, je, je le trouve grave cool. Ok, il a des courbes, il a des formes, etc., etc. Mais un S, un M, ok, j'y rentre. Mais c'est pour être saucissonnée toute une journée et pas être à l'aise dans mes vêtements et au final que ça m'aille pas du tout parce que j'accepte pas d'être dans la bonne taille. Voilà, je m'en fous, j'ai pris une taille. Est-ce que ça va changer ma vie Est-ce que ça va me rendre plus malheureuse Non. Est-ce que ça va changer le regard des gens Peut-être. Mais les je regarde des gens qui vont dire, ah, elle a grossi ah, nena, Je m'en fous de ces gens. Ce ne pas des gens que je veux dans ma vie, donc ça fait un tri déjà direct. On va pas s'emmerder à faire du social avec tout le monde. Point. Ouais. Genre, s'ils ne me trouvent pas assez bien pour eux, ils balayent leur chemin, ils vont trouver des gens assez bien pour eux. Il y a plein de gens qui vont me trouver très bien. Il y a plein de gens là qui regardent cette vidéo et qui disent, mais Léa, mais t'es très bien, mais pourquoi tu dis ça, etc. Et ceux qui pensent ou qui jugent mon corps en me disant que je suis trop grosse, c'est des gens qui sont pas bien dans le leur. Du coup, je vous fais un câlin à distance, je le prends pas mal, c'est pas grave. Un jour, j'espère que vous vous sentirez bien dans votre corps. Et moi-même, quelques années en arrière, je faisais partie de ces gens qui jugeaient tout le monde sur leur corps parce que je n'étais pas bien dans le mien. Je ne vais pas aller rajouter une pierre à l'édifice en disant « Haha, t'as vu On n'est pas là pour ça. Moi, je suis solidaire. Si tu pas bien dans ton corps, ben je te souhaite d'être bien un jour. Arrêtez de juger autrui. » C'est Déjà une bonne chose et une bonne thérapie pour soi-même. Le jugement qu'on émet sur les choses, etc., c'est hyper important. Et puis quand on voit la courbe, il y a plus de gens qui font du 40 que de gens qui font du S. C'est pas vos combats, c'est pas vos problèmes. Si quelqu'un est en surpoids ou en sous-poids, ben je pense qu'il en souffre déjà assez du regard des autres pour que vous, vous arrivez et vous lui lancez une autre pierre. Mais j'aimerais bien, je pense, vous faire une vidéo à Nigé Télé sur Instagram pour vous parler de comment j'ai fait pour arrêter de prendre personnellement les remarques négatives des gens. Je fais vraiment toutes ces vidéos dans le but de vous déculpabiliser au max. Arrêtez de vous mettre la pression, les seuls bourreaux, c'est vous-même en fait. Donc voilà, c'est pour vous montrer que euh, un poids sur la balance, un poids dans les vêtements, ça veut strictement rien dire. Et en fait, j'étais en plus mauvaise santé quand j'étais mince. Mais les gens qui sont minces, vous pensez qu'ils sont en bonne santé Tous Mais Non, c'est n'importe quoi Quand vous voyez euh, les filles qui font du body, euh, tu sais, genre les compètes, vous pensez qu'elles sont en bonne santé, elles font des malaises, elles font des cures ou elles mangent rien, alors leur corps ne suit plus. Et pourtant... Ah oh oui, oh oui, shape qui va bien, etc. Et après, quand les gens sont gros, ah, t'as vu, t'es gros, t'es en mauvaise santé. Au bout d'un moment, il faut être cohérent, genre, cohérent dans vos discours. Vous pouvez pas dire à quelqu'un juste en voyant son poids s'il est en bonne ou en mauvaise santé. Le discours est erroné. Parce que je vois pas pourquoi on applaudirait les meufs qui font des malaises, etc. Qu'elles ont des tablettes de chocolat en disant ça, c'est le corps parfait. Il faut vraiment réussir à faire la part des choses et à réapprendre petit à petit à manger plein de livres d'alimentation intuitive, plein de nouveaux diététiciens qui s'intéressent à ça et qui sont contre les régimes, etc. C'est etc. quelque chose qui se met à petit à petit en place et j'en suis Ravi. Donc voilà, à ce je suis une petite patate, mais je suis une petite patate très heureuse. Cette vidéo vous aura plu. Ah, N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à me soutenir financièrement, sur le Patreon. On partage plein d'amour partout. C'est vraiment plein d'amour, plein de réflexions et tout. Voilà voilà